De je pose le premier pas, ce n'est pas la première fois Je ne suis plus épaté, la télé filme mes exploits Je danse un peu, plus de gravité Je suis délesté de tous mes poids Le manque d'air est doux, rédit par le voyage Mes bras sont un peu lâches, mon pelage Reste au roue, le au -rou, à la station Était un peu léger, poudre de potage à consommer en pilulier, acte 3, scène 2 Perdu dans les cavernes, je trouve des empreintes Et des restants de feu, musique dramatique Attention à son compte. C'est un moment historique, tout le monde me supplie m'est doté de mon courage J'enlève mon casque et respire comme par magie Ma main dans sa tasse, sur ma joue, perd une larme Plus seul dans l'espace, on se retrouve après les réclames Voici les nouvelles aventures de John Bro Les nerfs d'acier d'un vrai héros Les femmes tombent à ses pieds, c'est John Bro Il parcourt l'univers et plus il faut Voici les nouvelles aventures de John Bro Les nerfs d'acier d'un vrai héros. C'est John Il va tout l'univers et plus si il faut Soit un appel de la base Il faut rentrer vite avant la mise en orbite mais je sens que la découverte est proche je m'enfonce dans la grotte et entends comme une cloche trop tard la fusée redécolle je me retrouve ici ils reviendront dans quelques mois ici quelques décennies les cheveux en vaut la chandelle si je contacte la vie une ombre passe dans mon dos ou un silence s'ensuit je ressens comme un choc en me retournant je me retrouve face à mon reflet vivant suis je suis en train de rêver. L'air est-il si mauvais Je n'ai pas vraiment peur. Je décide de m'approcher. Il me fait signe. Je le suis sur un petit sentier jusqu'à une grande galerie au milieu de mes conflits Au centre de l'assemblée, m'attend un grand chaudron. Le dénouement après les informations. Et voici les nouvelles aventures de John Blue Les nerfs d'acier d'Abrié Les fantômes à ses pieds, c'est John Blue C'est John Boone. il parcourt l'univers et plus il faut Ils se jette sur moi avec des cris perçants Je suis fait comme un rat, je vois déjà leurs dans le Premier coup de point vol, envoie mon clone au tapis Ma combinaison me gêne, mais mes gestes restent précis J'en assomme une dizaine, mais d'autres sont sur moi Je ne fais pas le j'en terrasse 83 Une bonne heure de lutte, enfin ils capitulent Ils ont été bien braves, j'ai peut-être été un peu dur Le chef de la tribu des boss, sa couronne sur ma tête mon les s'agenouille s'agenouillent, les cœurs sont à la fête Je fais un discours, je les ai compris Les hommes me crient mon nom et les autres aussi Malheureusement je ne peux pas rester Ils ont beaucoup à apprendre mais je reviendrai Il m'en fout une navette, je saute sur l'occasion Regarde face caméra, mes va fin du feuilleton Voici les nouvelles aventures de John Brown Les nerfs d'acier vrai héros Les vins tombent à ses pieds, c'est John Brown John Rowe, des mères d'acier d'après héros oh, les femmes tombent à ses pieds, c'est John Rowe